Hmm. Franchement c'est trop cool là Je vais aller je pense euh, à la piscine C'est une bonne idée Mais moi je vais pas descendre par là parce que ça c'est trop c'est trop nul Faut sauter par là c'est trop cool Youhou ouais <rire> C'est trop bien Ouais je vais me poser devant ma télé parce que là ah. Euh Voilà. Nickel. Let's go. <rire> What? What? C'est quoi ça? Bon, tant pis, c'est pas grave. Oh. Il y a quelque chose en bas. On Voir un truc. Euh, J'entends des pleurs. Je sais pas c'est quoi. Ouais, il y a un truc là. Derrière ma voiture. Qu'est-ce.. Un bébé Mais attends, attends. Euh, euh, ils sont où tes parents toi Ils sont où J'aime bien les bébés, mais là. Ah, euh... voilà. Ils sont où tes parents, toi Ah, mais tu parles pas. Euh. Va, bon, viens. Je te jure. Pauvre bébé. Plus j'ai même pas les accessoires pour un bébé, punaise Où oh, je vais te mettre je sais pas où je te mets moi. Bon, mets-toi là en attendant. Voilà, mets-toi dans le canapé. Oh. Hop Voilà. Il faut que j'aille acheter des choses. Et je vais la reprendre quand même, on va... ne on sait jamais la pauvre. Je vais la pas laisser toute seule. Si ça se trouve, au bout d'un moment, elle va avoir faim. On va aller acheter tout ça. T'inquiète pas, ma pécheune. Voilà, je te mets de l'autre côté. Qu'est-ce que je fais? Faut que je fasse doucement, là, j'ai un bébé. Ok, let's go, ma petite. C'est pas. Il faut un nom et elle a pas de prénom aussi. Euh... Comment je vais l'appeler? Bon, on cherchera plus tard, parce que là, j'ai vraiment pas d'idée. Attention, feu rouge. En attendant, je vais faire ensemble en sorte d'augmenter ma vitesse. Voilà. Nickel, c'est vert. On va se garer là. Ah oh, T'inquiète pas, t'as rien Nickel, a rien. J'ai même pas de siège pour bébé, je que j'y pense. C'est pas grave. Je dois la reprendre. Vite même pas, je vais m'occuper d'un bébé parce que j'ai peur de, de, cousines de sont encore des bébés, mais là, n'avoir un mois, non, mais c'est chaud, les gars, ça devient chaud. J'aurais dû bébé, laisser, j'aurais dû. Où oh, je mets bébé? Ah, attends, bébé, je mets dans le caddie, voilà, et je vais le prendre le caddie. qu'est-ce qu'il faut pour un bébé voilà du jus, du, lait, du jus de fruits pas mal du lait aussi Il faut euh, pizza ça mange pas ça les bébés la glace non plus et doritos ah c'est trop bon mais je vais pas en prendre j'en ai plein à la maison Coca, non. De l'eau. Ah. Bah, tant pis. Ah, là, il y a tout ce qu'il me faut. Ah oui, génial. Voilà. Je suis sauvé. T'inquiète pas, bébé. On va passer en caisse. T'inquiète pas. Bonjour. Tenez. Je vous mets l'argent. Voilà. Merci. Je vais mettre ça derrière Allez viens bébé Je Tiens bébé à la main Et un sac de l'autre Alors ici on va mettre bébé Hop voilà Et du coup le sac On va le mettre là Parfait Ok bébé on a tout ce qu'il te faut On va aller tout installer dans la maison Allez, let's go. Faut pas s'inquiéter, Pichoun. Hop. Alors, je vais commencer par ramener le bébé. Parce qu'il va pas rester au froid pendant que moi euh, je ramène un sac. Enfin, des, des, beaucoup d'allers-retours donc je sais pas c'est quand son anniversaire ah si j ai, j ai, depuis ton temps il y a un truc sur il y a un mot sur elle n'importe quoi bon, bonjour désolé notre on ne peut pas s'occuper de notre bébé on, vous, on, nous, nous le donnons du coup car nous n'aimons pas ah bah c'est classe ça de pas aimer un bébé euh, bon, bref. C'était, elle est née euh, il y a euh, un mois. Voilà. Son anniversaire, c'est le 13 mars. Voilà. Salut. Waouh, un bébé qui est né le 13 mars. Et ça fait un mois. Waouh. Bon. Ça va aller. Euh... Du coup, on va tout installer. Toi, pose-toi là. En attendant. Non, pas moi. Le bébé. Voilà. On va lui mettre la télé. Qu'est-ce que tu veux, le bébé ah, Tiens, on va te mettre les lapins. C'est bien, les lapins. Allez, vite. Voilà. Je vais tout installé. Viens, bébé. Je vais te poser là-dedans. Trop mignonne. Bon. Je vais la laisser se reposer. Et je vais lui préparer à manger. Voilà. Le son bibi. Ici, ah, arrête. <rire> Allez, hop, viens là, toi. Et je te pose là. Voilà. Attention, bibi. Euh, je vais te donner le bibi. Tiens, bois. Finalement, je suis rassurée quand même. Voilà. Et bien. Allez, viens. Il faut se coucher. Il est tard. Tu vas commencer par dormir avec maman. Et après. Euh... Il est où le lit? Ah oui, la, la douche, pardon. Allez, lave-toi. Enfin, deux. Voilà. Allez, viens, ma petite Où je l'ai installée déjà ton lit? Ah oui ici. Voilà, dors bien. Tu tu tu tu s'endormir. tu tu descendre. Et... Faut que je pense un petit peu à tout. Allez on protège les comptables. Oh la piscine, mais oui, la piscine. Je vais essayer de la recouvrir. Voilà, j'ai réussi. Comme ça, elle peut pas se blesser. Les escaliers aussi hop une barrière la la douche on protège voilà les coins hop voilà j'ai tout protégé la maison il manque ici et là et les coins de la table voilà j'ai tout protégé la maison normalement ouais ouais ouais ouais ouais là j'ai oublié voilà et là j'ai fait nickel j'ai protégé toute la maison. Maintenant, il ne faut plus qu'à attendre quand elle est plus grande. Euh... Pour... Euh, voilà, tout ça. On va vivre ces petites aventures. Mais sans prénom Et sans prénom J'ai oublié Comment on va s'appeler Euh... Comment on va l'appeler Euh... Euh... Sachant que c'est une prochaine youtubeuse. Et que moi je le suis. Ouais. Euh... J'ai pas d'idée de prénom. trouve pas, je trouve pas... Une idée de prénom... Euh... Oh Je viens d'avoir une petite idée Pourquoi pas l'appeler... Clara Ça peut aller Clara Franchement Allez, on va l'appeler Clara. Voilà. Voilà, je suis contente. Voilà, on a notre petite Clara. Euh, bon, bah, il est l'heure de la réveiller. Et on va aller un petit peu jouer. Bonjour, Clara. Voilà, c'est ton nouveau prénom. Tu t'appelles Clara. Allez, viens. Viens ma Pichon. Et la Pichon. Tu montes dans la voiture. Voilà. Et moi aussi. Alors on va aller Tu as une idée, ma chérie oui, oui. Oui, oui. <rire> oh, Le cinéma t'es trop petite, où so, on peut aller On va aller jouer au parc. Allez, je vais me garer ici et on va aller jouer dans le parc. Allez, viens ma puce. On y va. s'amuse bien toutes les deux hein. <rire> tu t'amuses ma puce Ah oui, c'est vrai que je sais pas parler. J'ai hâte qu'un jour, quand tu seras plus grande, on fera de la balançoire à deux. Qu'est-ce que t'en dis, hein